Est-ce que vous voulez devenir une Miss France Mesdames et messieurs, on va commencer le test Miss France. Qu'est-ce que c'est Les Miss, quand elles se présentent, là, vous savez, on a toutes les Miss. Miss Lorraine, Miss Auvergne, Miss Aquitaine, etc. Et en fait, toutes les Miss, avant de passer à Miss France, elles passent un test de culture générale de 37 questions. Et en gros, du gros... Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 37 questions Bah C'est juste pour tester votre niveau de connaissance. Si vous avez zéro, vous n'êtes pas éliminé de Miss France. Juste, on va vous donner des cours en tout. En gros, si vous avez moins de connaissances en histoire, ça veut dire qu'on va vous donner des cours d'histoire, etc. Voilà. Et du coup, j'ai un test de Miss France, 37 questions. Et mon rêve, c'est d'être la plus belle des Miss. Mesdames et messieurs, voici le test Miss France. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II C'est facile, c'est Charles III. Bonne réponse Let's go Vous répondez en même temps que moi. Ok Je veux que vous soyez sérieux. On a vu Charles III et ses doigts qui ressemblent à des saucisses. Genre euh, grosse insuffisance cardiaque. Ah question suivante. Comment s'appelle le président ukrainien ils, ils ont fait cette question pour se foutre de la gueule des gens qui ne savaient pas. Bien évidemment, c'est Volodymyr Zelensky. On l'a vu partout T'imagines, tu mets Vladimir Poutine Quelle indignité. À cette question, bien évidemment, mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky. On passe à la question suivante. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album « Renaissance » En 2022, Lady Gaga, Dua Lipa, Rihanna, Beyoncé, et j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est Rihanna. Non Ah, les bâtards, ils nous laissent même pas euh, traiter notre question. Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'Or en 2022 Lionel Messi, Karim, Benzema Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, mais bien évidemment... Que c'est Kylian Mbappé Faux Faux Faux Faux Je, je rigole. Je sais que c'est Karim Benzema. Ne me prenez pas pour un con. Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre Alors, je crois que c'est la Transat Jacques Vabre. Parce que j'ai fait une OP pour Charal il y a un an. Et à la même période, j'étais en train de faire des stories Insta pour dire qu'il y avait la Transat Jacques Vabre. Oh non, c'était la route du Rhum. Putain mais c'est parce que je bois pas d'alcool! Quelle femme de lettres française a été nommée prix Nobel de la littérature en 2022? Alors, Georges Sand, ça ressemble à un prénom d'homme quand même. Donc je pense pas que c'est une femme. Je pense que c'est Marguerite Duras. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Mmh. C'était Annie Ernaud, bien évidemment, je le savais. Je suis une merde! Georges Sand. Mmh. Ah ouais, c'est une femme. À quel ministre doit-on la fête de la musique? Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, Roselyne Bachelot? Jacques Toubon Étant donné que Ce n'est pas François Mitterrand, Rosine Bachelot C'est cette année Rosine Bachelot C'est soit Jacques Lang Soit Jacques Toubon Je pense que c'est Langue à Où a eu lieu La COP 27 Cette année Et quel en était le sujet Alors je crois que la COP C'est pour parler Je crois hein, D'environnement Et en fait Parler d'environnement en Égypte Je le sens pas Du coup c'est l'Afrique Oh comme c'est bizarre Putain C'était parler d'environnement en Égypte Je suis un connard Je suis un raciste dans quelle radio Diane L'air co la matinale Mais frérot, on est sur Twitch, mon ref. On n'écoute pas la radio. Europe 1 Ou NRJ C'était Virgin Radio Mais vas-y, mais c'est une dinguerie. De quel pays venaient les trois dernières Miss Univers Colombie, États-Unis, États-Unis, Inde, Venezuela, Afrique du Sud, Mexique, Inde, France, Philippines, Pologne. Alors je crois que la dernière Miss Univers, elle est française. Donc je pense que c'est France, Philippines, Pologne. Pas du tout. Dans quelle star... Attends, de quelle star américaine le film Blonde sorti... Le film Netflix Blonde sorti le 16 septembre 2022 retrace-t-il la vie Madonna, Marilyn Monroe, Dolly Parton, Paris Hilton. Marilyn Monroe. C'est la seule que je connais. <rire> non, si je connais Madonna quand même. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac Ah Molière C'était... C'était Rostand Merde Alors ah je suis... Oh, c'est terrible Tel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène dans ses défilés, dans la nature comme dans un champ de lavande en 2019, un champ de blé en 2020 ou dans une carrière de sel en 2022. Bah, je connais que Jean-Paul Gaultier. Putain, mais la culture de merde. ne pas pour un con. Du coup, j'ai envie de dire Jean. C'était Jack Mousse. Qu'est-ce que le pitivier Un grand vignoble, un biscuit au beurre salé un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove Une tortue à la viande Moi je pense que c'est un arbre Putain c'était une tourte ah, J'ai dit, dit une tortue c'était une tourte Quelle cérémonie ne récompense pas De films Les Césars, les Grammy Awards Eh bon, vous avez vu mon accent anglais Les Oscars, les Golden Globes Les Oscars, les Césars C'est des films c'est sûr Maintenant est-ce que c'est les Grammy ou les Golden Globes Moi je suis plus Team Grammy et bonne réponse puis bien évidemment Je pourrais être miss Quel chanteur a remporté La catégorie artiste masculin Aux victoires de la musique 2022 euh, Moi je pense que c'est Aurel San En 2022 il a sorti son, son album là Bah ouais ça va bien Ouais c'était Aurel San Putain mais je suis chaud en vrai En oh, ça je suis chaud Qui a peint le plafond De l'Opéra Garnier à Paris Inauguré en 1964 Plafond de l'Opéra Garnier Putain c'est fou ouais bah, vous savez quoi J'avais aucune idée avant d'en regarder. Et maintenant que j'ai regardé, j'en ai toujours aucune idée. Hum, mmh. chagall. Je suis un putain de chanceux. <rire> Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter Elon Musk. Allez, hein. on va pas nous la faire à nous. L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant que un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 Et que Miss France part de Paris à 8h20 Quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour wow Il est 1h10 en France quand elle arrive Il y a plus de 7h Donc tu fais 1h10 plus 7h Donc 8h10 Il n'y a pas 8h10 dans les propositions Je vais me faire foutre Mais je suis con C'est 20h20 Et du coup plus 7, 21h10 Ça fait 4h10 C'est bon je suis un crack Je sais juste pas calculer une paire de chaussures est soldée à 35% de son prix original. Attends, et son prix original est de 200 euros. Combien coûte la paire de chaussures 130 euros. Juste un crack en fait. J'aime trop les maths. Telle est la formule du théorème de Pythagore A au plus B égale oui, C. Oui, c'est tout. Complétez la suite logique suivante. ouais oh, je suis un crack pour les suites logiques. <rire> logique <rire> 73, 37, 86, 68, 52, 25. Parce que là c'est 7, 3, 3, 7, 8, 6. 6-8, 5-2, 2-5, 25. Allez, c'est bon. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet Il y a 4 valets dans un jeu, de chaque... Euh, voilà. C'est 1-13ème, putain, je suis con, c'est 1-13ème. Parce que du coup, il y a 13-13-13, et du coup, 13... Ouais, c'est 1-13ème. Putain, je suis chaud. Quel signifie l'adjectif omnipotent Potent, paix, comme puissance. Putain, ma théorie est incroyable. Conjuguez les verbes dans la phrase suivante. Les 30 miss qui ont été verbe élire, élus en région vont voyager de Paris à Pointe à pitre Mais c'est quoi Pointe à Pitre y a quoi Pointe-à-Pitre Ça s'accorde pas parce que c'est avoir, donc c'est élu, vont voyager, vendre de Paris. C'est celle-là. Pourquoi Il y avait le verbe avoir, ça s'accorde pas Ah putain, c'est le verbe être. C'était être le verbe. Putain, je suis un connard. Choisissez la forme grammaticale correcte dans la phrase suivante. L'élection a lieu. Ça, c'est horrible. Les gens qui se trompent entre le ce et le ce, c'est des petits bâtards quand même. Ce soir, c'est. C'est eux. L'élection a lieu ce soir, se souvient Estelle. Elle enfila ses chaussures SES et est partie se coiffer SE. Donc c'est CE, SE, SES, SE. C'est celle-là. Hein. Allez, c'est bon, je suis chaud. Quelle expression suivante est un oxymore Avoir des papillons dans le ventre Non. Entendre un silence assourdissant. celle-là. Être émué comme une carpe, avoir les yeux plus gros C'est la 2. Parce qu'un oxymore, c'est le contraire de ce que l'on dit. C'est des antonymes. C'est ça. c'est ça. Ouais, vous avez capté. Lequel de ces mots existe dans la langue française Omnibulé. Omnubilé. Omnubilé. Omnibulé. Pour moi, c'est obnubilé Je sais pas, il est beau. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux La 4S sonne bien quand même. Parce que... Les Castel-Roussois, ça... Les Castel-Roussins. Putain, mais je suis un crack quand même. Hein. Comment s'appelle le volcan de la Guadeloupe Putain, le piton de la Fournaise, c'est la Réunion, quoi. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, VV France. On oublie... J'ai déjà entendu la souffrir. Mais... Stop De quand date la constitution de la 5 Vème République Oh, putain. Alors, je sais que c'est après les années 50. Allez, ça gorte vite, je suis un crack, C'est bon, putain, mais... Qui était Olympe de Gougesse un scientifique du 19e Une résistante déportée Une femme de l'aide féministe Une héroïne de la mythologie de Ou alors, je savais pas. Elisabeth Borne est la deuxième femme nommée première ministre en France. Qui est l'unique femme à avoir pris cette fonction Je pense pas que c'est Ségolène Royal et Marine Chappas trop récent, on le saurait. Donc c'est Cresson. Voilà, merci à tous. En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant la dépénalisation de l'avortement en France C'est 75, Simone Veil. Je suis un crack J'ai trop de culture Putain, je suis. Mais je suis tellement intelligent! suis de 143! <rire> Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale. Alors, Rio de Janeiro, non, c'est Brasilia. Alors, je crois que la capitale des États-Unis, c'est Chicago. Ah, c'est Washington d'ici. Putain, je suis con. C'est Washington. J'ai dit que c'était Chicago. Oh, Oh, le con. J'ai trop de culture! Putain, je suis. Mais je suis tellement intelligent! Et New Delhi, c'est. C'est. C'est. J'ai peur. C'est l'Inde. Je, je, je suis chaud. Non, je, non, non, non, vous pouvez, vous pouvez, s'il vous plaît. dites-moi dans le chat que je suis chaud quand même. Lequel de ces pays ne fait pas partie des Pays-Baltes J'aime pas Modric. <rire> Dernière question, les gars. Quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021 Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc, mon ref, c'était il y a longtemps sa mère. Donc non, elle n'est pas rentrée au Panthéon. Josephine Baker, personne ne sait qui c'est. Marie Curie, euh, prix Nobel de... de la science. Dans les années, ça date. Euh, et Edith Piaf, chanteuse. Pourquoi elle y serait Donc, euh, c'est Marie Curie. C'était Josephine Baker. Putain, je suis nul à chier. Ils me disent pas combien de fautes j'ai fait 25 sur 37 J'ai plus que la moyenne 25 sur 37, les gars. Eh, C'était sympa, ce petit quiz. 25 sur 37, vous avez eu combien, vous Ceux qui l'ont fait Voyager vendre de pas ah, c'est celle-là. Pourquoi? Il y avait le verbe avoir, ça s'accorde pas. Je suis une merde alors ouais.